Dans cette vidéo, j'ai le challenge de te faire apprécier et comprendre une question qui, a priori, n'est pas fun, mais euh, avec le temps, j'ai appris à aimer ce genre de questions. On me l'a posé, en tout cas, un client me l'a posé et je me suis dit que je pourrais vous faire cette vidéo pour vous présenter quelle forme juridique choisir quand on est coach. Je vais vous présenter quelques principes euh, de, euh, des différentes possibilités, puis on va rendre Très dans le comment choisir en fonction de sa situation personnelle, parce qu'au final, c'est ça qui est intéressant, c'est juste que j'ai besoin de vous donner un peu de théorie, mais promis, ça va être fun. Et puis, surtout, surtout, rester jusqu'à la fin, parce que je vais vous présenter des notions très importantes. Là, je vais rester dans du rationnel, je me force à rester dans du rationnel. Mais en réalité, c'est beaucoup plus subtil que ça. Il y a toute une dimension mindset et émotionnelle qu'il va falloir prendre en compte lors de la décision. Donc euh, voilà, pour ne pas mélanger rationnel et émotionnel et mindset, je me suis dit que j'allais séparer ça et je vous présente ça à la fin. Donc prenez surtout pas de décision sans avoir écouté ce que j'ai à vous dire à la fin. Quoi, Vous faites ce que vous voulez, mais euh, c'est mon conseil. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que il euh, y a... La possibilité de choisir une société, d'être auto-entrepreneur ou même de faire sans entreprise. Alors, on commence par quoi Allez, on va commencer par le plus simple. Il, y a, il, il, il est possible de lancer son entreprise de coaching sans entreprise pour la simple raison que bah, ça, ça, ça vient du site officiel du gouvernement. C'est que si vous gagnez moins de so 72 600 euros, vous pouvez euh, déclarer à posteriori. Alors, attention, juste... Très important, je ne suis pas juriste. Prenez ça avec des pincettes, ok Je vous partage ça. Euh, et je me suis dit qu'en tant que non-expert, j'ai un point de vue qui peut vous intéresser, mais surtout, surtout, prenez pas de décision basée sur cette vidéo. Ok, voilà, ça c'est dit. Euh, donc par exemple, aujourd'hui, on est le 1er juillet, j'ai quelqu'un qui veut travailler avec moi, elle me paye, euh, je lui fournis euh, mon service qui est le coaching, et puis dans ma déclaration d'impôt, je le déclarerai l'année prochaine, comme quoi j'ai gagné. L'inconvénient, bah, je ne l'ai pas mis, c'est qu'on ne peut pas fournir de facture. Si la personne est une société, par exemple, et qu'elle a besoin d'une facture, vous ne pouvez pas le faire. Donc là, on n'est euh, pas très légal, hein, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, de ce que je comprends, c'est possible. Par exemple, si demain vous lancez une location à Airbnb, vous n'êtes pas obligé de d'abord vous lancer en tant que micro-entrepreneur et de créer votre structure avant de faire votre première location. Voilà, c'est ce que je comprends, mais à condition que vous déclarez. Parce que ce qui intéresse l'État, c'est que vous déclarez, et si ça se fait un peu après, c'est pas grave. L'avantage, c'est qu'il n'y a aucun coût. Du coup, c'est flexible. L'inconvénient, voilà, je vous en ai parlé. Mais là, encore une fois, je reste dans le rationnel. Il y a toute une partie mindset que je vais euh, vous partager après. Et puis, il y a le format auto-entrepreneur. L'avantage, c'est que c'est flexi flexible. Les frais sont faibles. Il y a peu d'exigences comptables. Vous avez juste une déclaration trimestrielle à faire et dire combien vous gagnez. Okay, c'est peut-être un peu plus compliqué que ce que je viens de dire, mais pas beaucoup plus. Vous ne facturez pas de TVA Jusqu'à un plafond déterminé, donc ça c'est intéressant, le plafond actuellement il doit être de 34 400 euros. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, moi par exemple je suis une société, si je veux vous facturer 1000 euros, je dois vous facturer 1000 euros plus 200 euros de TVA, 1200 euros. Vous quand vous facturez un particulier par exemple, vous pouvez juste facturer 1000 euros. Donc vous faites économiser 200 euros à votre euh, client. Après il y a d'autres possibilités, nous on a une deuxième société, euh, on a sujet à TVA, bref. Il y a des choses qui peuvent se faire, mais je reste simple. Euh, L'inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas faire passer vos dépenses en charge. Admettons, euh, je prends un cas qui peut vous paraître loufoque, mais pas tant que ça. Hein. Euh, si demain, vous gagnez 30 000 euros et que vous dépensez 30 000 euros, eh ben, vous allez me dire « il me reste zéro, donc j'ai pas d'impôt à payer eh ». et ben si, vous aurez des cotisations à payer, parce que les cotisations sont calculées sur vos revenus, pas sur votre résultat, votre bénéfice. Donc, si vous gagnez 30 000 et que vous dépensez 100 000 euros, il faudra quand même payer des impôts sur ces 30 000 euros, ce qui n'est pas le cas en société. Okay? Donc ça, c'est un des inconvénients quand vous commencez à avoir certaines dépenses euh, qui sont plus élevées. Donc C'est pour ça qu'on va parler de société ou même entreprise individuelle. Moi, à un moment donné, j'étais entreprise individuelle à responsabilité limitée. C'était un bon format, le IRL, et aujourd'hui, je suis en holding. Donc pour faire simple, quand vous êtes en société, L'avantage, c'est que déjà, si vous touchez le chômage, c'est compatible. Parce qu'au lieu de vous verser des rémunérations, vous, remercez, vous reversez des dividendes. Les dividendes, c'est des revenus du capital. C'est comme quand vous investissez en bourse, vous euh, touchez des revenus de votre investissement en dividendes. Et bien, votre société, vous êtes actionnaire de votre société, donc vous touchez des rémunérations en dividendes et pas forcément un salaire. Et comme vous ne touchez pas de salaire, ça n'annule pas vos droits de chômage parce que si vous commencez à toucher un salaire en tant que société, le pôle emploi va voir que vous touchez un salaire et du coup, va vous arrêter le, votre allocation au chômage, ce qui est normal. Donc, tout ça pour dire que quand… Bah je, je vais rentrer dans le détail après. L'avantage, voilà. euh, c'est possi la possibilité de passer ses dépenses en charge. Hein, c'est ce que je vous disais euh, tout à l'heure. C'est que si je gagne 30 000 et que je dépense 30 000, vu que… Euh, je peux passer en charge, je fais un bénéfice de zéro et du coup, je ne paye, z je paye zéro impôt. Okay, pour faire simple. Donc, euh, c'est intéressant si vos dépenses sont plutôt élevées. Et en démarrage d'activité, parfois, ça peut être intéressant parce que bah, en termes de formation, d'équipement, euh, ça peut coûter un peu d'argent. Et puis, les inconvénients, c'est que les frais sont plus élevés hein, entre l'expert comptable... Euh, l'expert ex, comptable, la banque, etc. Même si la banque, vous pouvez souvent négocier hein, la gratuité la première année. Euh, et puis, il y a une pression de résultat. C'est que si vous êtes en société avec les frais là, si vous faites peu de résultats, bah, vous allez perdre de l'argent. Okay. Donc voilà, ça, c'est les grands principes. Je rentre maintenant dans le, en fonction de votre situation. Et puis après, on va parler euh, mindset parce qu'encore une fois, c'est indispensable. Si vous êtes plutôt débutant, Okay, donc, euh, vous êtes au chômage, salarié inactif. C'est généralement plus intéressant d'être euh, en auto-entrepreneur, sauf si c'est incompatible avec le fait que vous soyez salarié, fonctionnaire, etc. À quelquefois, c'est incompatible. Donc, ça, c'est des exceptions que je ne maîtrise pas du tout de toute façon, donc allez voir. Mais généralement, l'auto-entrepreneuriat paraît être la solution la plus simple. Ça a été créé pour ça. Quand vous faites plus, fait plus de 30 000 euros de chiffre d'affaires, ça peut être intéressant de passer en société parce que généralement, vous avez des frais qui sont un peu plus élevés. Okay si par contre, euh, vous faites vraiment 50 000 euros et que vous dépensez que 5 000 euros, ça peut être intéressant de rester en auto-entrepreneur. Je ne vous parle pas ici de portage salarial. Si vous voulez faire une recherche, allez-y. Ça peut être une alternative aussi euh, intéressante. Maintenant, la question qui est compliquée, c'est qu'est-ce qu qu'on fait euh, si on gagne entre 1 euh, entre je sais pas, 5 000, 10 000 et 30 000 euros Il eh ben, y a la possibilité de rester en auto-entrepreneur déjà ou sinon, il y a l'EIRL qui est un format un peu plus simple que la société, donc l'entreprise individuelle. Je ne vais pas pouvoir vous donner plus de détails parce que ça va dépendre de beaucoup de choses, mais par contre, ce que je vais vous partager, c'est ceci. Quand vous décidez, c'est important de réfléchir au court et au long terme. À l'instant T, cette année, peut-être qu'une forme juridique est plus intéressante que l'autre. Le problème, c'est que si l'année prochaine, votre situation change et que vous devez rechanger, bah, vous allez soit perdre du temps, soit perdre de l'argent, parce que, euh, par exemple, vous avez choisi euh, la mauvaise euh, forme juridique et finalement, vous gagnez beaucoup plus d'argent, bah, vous allez payer beaucoup plus d'impôts parce que vous n'avez pas optimisé votre fiscalité. Donc, je vous invite à anticiper, mais pas trop. Moi, par exemple, j'ai anticipé, euh, je me suis mis en holding assez rapidement, mais par contre, j'ose penser que je l'ai fait trop tôt. Parce que, du coup, la première année, je n'ai pas pu tirer les bénéfices de cette holding parce qu'on n'a pas gagné autant qu'on aurait voulu. Donc, on a été trop optimiste. Sauf que trois ans plus tard, aujourd'hui, bah, je suis reconnaissant d'avoir fait ça trop tôt parce qu'au moins, j'ai plus ça à faire, plus, euh, ça, euh, j'ai plus à me soucier de ça et je commence à collecter les bénéfices de ça. Donc, vous voyez la subtilité, c'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un de très organisé, très discipliné, euh, bah, peut-être que vous pouvez faire pile au bon moment mais euh, quand vous êtes un peu plus, euh, un peu moins organisé, peut-être qu'il vaut mieux prendre un peu d'avance. Mais le problème, encore une fois, c'est que si vous prenez l'avance, vous prenez aussi les risques, comme je vous en ai parlé en haut. La chose très importante que je voulais vous apporter, et ça pour le coup, euh, autant avant euh, toute cette partie-là, un expert comptable, un juriste pourra vous aider mieux que moi. Euh, mais sur cette partie-là, je pense que c'est important que vous l'entendiez. Il y a un risque d'auto-sabotage quand vous ne choisissez pas le, la bonne forme juridique. Imaginez que vous lancez sans créer de société et dans votre tête, vous êtes en mode « Oh, il ne faut pas que je dépasse ça, donc dès que je gagne un peu d'argent, il faut que je gagne moins. Comme ça, je ne franchis pas, je n'ai pas de TVA à payer. » C'est dommage que votre forme juridique décide de l'évolution de votre business, vous voyez bien. « Ouais, mais au bout de 34 000, il faut que je paye la TVA. » Moi, par exemple, pareil. Euh, je... Alors moi je l'avais fait pour une autre raison Que je ne vous ai même pas mise Parce que je me suis dit que c'était tellement particulier Mais peut-être que ça va vous parler Moi par exemple j'étais en auto-entrepreneur Mais les démarches administratives étaient tellement simples Que je procrastinais Et que j'étais hors la loi En gros je ne déclarais pas ce que je gagnais Parce que j'avais la flemme de compter etc. Sauf que dans mes valeurs euh, bah, Je n'étais pas aligné Parce que pour moi respecter la loi c'est important Donc je me suis mis en entreprise individuelle Pour m'imposer une pression pour respecter la loi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas Parce que quand on a trop de liberté, on peut être tenté de ne pas respecter la loi, comme je l'ai fait, alors que quand on est plus contraint, bah, au moins on respecte la loi. Autre chose que je voulais euh, vous dire, c'est que bah, quand vous choisissez un, un, une forme juridique plutôt sûre, bah, est-ce que vous autorisez vraiment à y croire ou est-ce que vous sabotez ou quoi Ça revient au, au point suivant, hein, c'est-à-dire est-ce que du coup... Euh, vous dites, allez, je vais y aller tranquille. La première année, je vais faire 5 000, puis 10 000, puis 20 000, puis 30 000. OK, mais en fait, peut-être que dès l'année prochaine, vous pouvez faire 30 000 euros. Mais vous autorisez pas à y croire parce que vous avez choisi un, un, une forme juridique euh, plus pessimiste. Et ce serait dommage parce qu'en tant qu'entrepreneur, on a besoin d'optimisme. On a besoin de raison garder, hein, mais on a besoin d'optimisme aussi. Et c'est une histoire de courage. À un moment donné, faut y croire. Il faut croire qu'on peut évoluer et puis il euh, y a un sentiment de légitimité c'est à dire que si demain vous voulez vendre du coaching admettons à 3000 euros et que euh, vous êtes dans une situation où euh, ben finalement euh, vous êtes en auto-entrepreneur et que vous voulez facturer 3000 euros à une entreprise, il va voir que vous êtes auto-entrepreneur et c'est pas tellement que lui va se dire oh je veux pas travailler avec lui parce qu'il est en auto-entrepreneur, c'est que vous, vous allez penser ça et du coup, ça va vous saboter en mode « Oh là euh, je prétends vouloir vendre à 3000 euros, mais je n'ai même pas une société. » Vous voyez le truc ou pas C'est purement de euh, la perception, okay c'est purement émotionnel. Puis, euh, voilà, à l'exigence, c'est ce dont je voulais parler euh, tout à l'heure. Donc ça, c'est très important. Moi, par exemple, j'ai pris un risque, j'ai anticipé trop… Mais par contre, j'ai cru en moi, j'ai pris mon courage à deux mains et j'y suis allé. Et Aujourd'hui, je collecte les bénéfices de ce que j'ai fait. Mais par contre, euh, j'ai eu des moments très très difficiles que je ne souhaite à personne. Et en même temps, que je ne regrette pas tellement parce que c'est ça l'entrepreneuriat. Si vous cherchez purement la sécurité, est-ce que l'entrepreneuriat fait pour vous Voilà. Donc, je n'ai pas de conclusion à vous apporter, si ce n'est que si vous voulez réfléchir plus euh, à cette question, voyez, prenez des conseils auprès d'un expert comptable, d'un avocat fiscaliste. Envoyez-nous un email à contact.lingencia.com si vous voulez qu'on vous euh, recommande quelques personnes parce qu'on est plutôt satisfait de avec qui on travaille. Et puis, très important aussi, avoir un avis non technique parce que là, c'est des gens qui sont plus dans la technique, mais avoir un avis d'entrepreneur et de coach. Ça, c'est très, très important parce que le business, ce n'est pas... Une science, c'est plus un art qu'une science. Donc, il faut avoir les deux et il faut trouver l'équilibre. Et pardonnez-vous quand vous prenez la mauvaise décision aussi. Ça arrive à tout le monde. Vous ne pourrez pas choisir exactement la meilleure décision. Le perfectionniste peut vous, passer, vous pousser à la procrastination. Donc, fixez-vous une deadline pour décider. Faites ce que vous devez faire pour prendre la meilleure décision et à un moment donné. Il faut y aller. Allez, ciao les amis, j'espère que cette vidéo vous aide. Et puis d'ailleurs, si vous voulez travailler justement cette partie mindset, business, marketing, vente, parce que tout ça, c'est bien beau, mais ce n'est pas ça qui va vous aider à développer vos ventes. Hein. Ça, c'est que de l'administratif. C'est 2% de votre business. Tout se joue sur la stratégie, le marketing et la vente. Et si ça, vous voulez euh, aller plus loin, bah on a une masterclass en dessous de cette vidéo. Inscrivez-vous et on sera ravis de vous donner nos meilleurs conseils pendant 30 minutes. Et c'est 100% offert. À très bientôt.